Bonjour Louise Bonjour Michel Eh, hey, mais t'as une voix bizarre aujourd'hui C'est parce que je suis un peu enrhumée mmh. et, et, et toi, t'as pas changé de coiffure Ça te fait rien Euh... Bon, bah... Bienvenue sur Télécanard La télé qui ne vous prend pas pour des... Quoi-quoi Alors Louise, quoi de prévu pour ce début de mois d'octobre Eh ben, d'abord, on va commencer par un atelier jardin patates Eh, comment tu me parles, toi Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, on va planter des patates à l'atelier jardin. Oh, t'as m'a appelé Mais Rémi, arrête avec tes bêtises, là On est en train de travailler. Euh, okay. ouais. Oui, donc, euh, comme je disais... Euh, 7 octobre à 17h Atelier Jardin avec Nadine de Veniverdi. On plantera des pommes de terre donc si vous avez chez vous des pommes de terre qui ont germé, amenez-les et aussi euh, des boîtes de conserve vides eh, Vides euh, comme la tête de monsieur patate <rire> Comme la tête de Rémi surtout <rire> Bon et super sinon vous retrouverez nos animations habituelles le Café de Louise par exemple les samedis 8 et 22 octobre à 11h le cinéma des habitants, le 8 octobre à 15h. Le goûter des ados, le mercredi 12 octobre à 16h. Un spectacle pour les tout-petits des 6 mois, samedi 15 octobre à 11h, par la compagnie Les Souris qui dansent. On n'aurait pas préféré les canards qui dansent, non ouais, mais il faut changer aussi un peu des fois. Ok. Et toujours le café Blabla, tous les vendredis à 14h30. Blablabla... Mais surtout, ce mois d'octobre, ce sera le moment du festival NUMOC, le festival numérique des bibliothèques. oui, Michel Oui, tout à fait, du 15 au 30 octobre, c'est le festival NUMOC dans quasiment toutes les bibliothèques parisiennes, avec plein d'animations partout, et à la bibliothèque, vous pourrez trouver tous les mercredis et tous les samedis pendant cette période, des animations jeux vidéo, du Minecraft, de l'impression 3D, mais aussi des ateliers Wikipédia, des choses sur le domaine public, et plein d'autres surprises On vous attend nombreux et eh bah ben, ça va être chouette tout ça et Voilà bien. Je pense ben oui. qu'on a tout dit et on n'a rien dû oublier là Non, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve très vite au mois de novembre pour un prochain numéro Et surtout, n'oubliez pas que...